Bonjour Jérôme. Bonjour Anthony. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui On va parler du secteur bancaire. Euh, oui, alors dites-nous, de quelle valeur allez-vous allez nous parler On va parler d'une valeur italienne qui s'appelle Fineco Bank. Euh, aujourd'hui, on a envie de vous parler du secteur bancaire parce que c'est un secteur qui est en, en pleine mutation. On voit que la réglementation est en train de fortement évoluer hein, dans, dans l'ensemble des métiers financiers, notamment dans, dans la banque, mais également dans, dans la gestion d'actifs. Mais Fineco Bank est une société aujourd'hui qui euh, sort du lot. Euh, clairement, euh, c'est une banque en ligne italienne euh, que nous avons découvert euh, en, en 2013 grâce à l'une des études de Trusty Mipsos. C'est une banque euh, qui est sortie euh, leader dès 2013 sur l'Italie, euh, mmh. dans le secteur bancaire italien. Et euh, ça nous a permis de positionner très tôt, euh, car euh, à ce moment-là, euh, banque n'était euh, pas cotée, et l'IPO a eu lieu en, en 2014. Donc on a eu un an pour bien connaître la valeur et se positionner au moment de l'IPO. C'est une société qui est vraiment très orientée client, parce que mmh. sa création en 1999, sa mission principale c'était faciliter l'expérience client et anticiper leurs besoins autour de trois valeurs centrales, l'insimplicité, la transparence et l'innovation. Et aujourd'hui, ils ont des taux de satisfaction de clients qui sont très élevés. 98% des clients sont satisfaits aujourd'hui chez, Fineco. Et sur le baromètre Ipsos Trust Team de l'année 2017, nous avons un taux de 92% contre un secteur italien à 70%. Donc, on voit très bien qu'il y a une satisfaction très forte de la part des clients de Fineco. Et ce qui est un élément qui est très parlant, c'est que 35% des nouveaux clients euh, acquis par Fineco viennent du bouche à oreille donc la recommandation qui, l'une des trois vertus majeures de la satisfaction client, euh, marche à plein régime euh, dans la banque, euh, dans cette banque italienne. Alors comment font-ils pour avoir un, un tel taux de satisfaction auprès de leurs clients bah, C'est très simple, c'est qu'ils ont euh, allié euh, une technologie euh, assez robuste, euh, ils ont développé une solution euh, qui s'appelle Xnet, c'est euh, un one-stop-shop, vous euh, pouvez faire l'ensemble des opérations que vous souhaitez euh, sur cette euh, cette plateforme qui a pour but hein, de supporter euh, les demandes des clients et de renforcer une relation client. C'est vraiment une plateforme qui est euh, dédiée euh, à avoir euh, vraiment une interaction entre les besoins du client et les stratégies d'investissement de la banque, un support de communication dédié en ligne pour les clients et des outils de planification et de suivi pour les, pour les conseillers de, de FinEco. Mmh. La grande force également de, de FinEco, c'est qu'ils savent écouter leurs clients. Ils font plusieurs fois par an des enquêtes de satisfaction euh, auprès de leurs euh, leur clients. Ils font des feedbacks auprès de la direction. Et c'est justement qu'ils mettent les moyens euh, pour répondre à ces attentes-là. Aujourd'hui, ils ont un service de satisfaction client et de suivi de, euh, des clients qui est très important. Aujourd'hui, 16% des effectifs de la banque sont euh, dédiés euh, au suivi de cette, euh, cette expérience client et de la satisfaction euh, des clients avec, par exemple, une petite statistique. 82% des appels sont répondus en moyenne dans les 10 secondes et 77% des mails sont répondus dans les 24 heures. Je pense qu'il n'y a plus de banques aujourd'hui en Europe qui sont capables de répondre avec une telle rapidité. Et pourtant, il y en a des banques qui font comme Fineco du digital et du traditionnel, comme la Société Générale par exemple. Comment elle se compare, la Société Générale par exemple, par rapport à Fineco général, euh, un classement qui, euh, qui est assez bas, hein. c'est l'un des, des, des derniers du classement, c'est bonne édane, euh, dans le classement Trust Team Ipsos, là au Finéco, ça a vraiment très très bien noté, un hein. leader sur le secteur italien. Euh, on voit vraiment qu'on euh, ne peut pas se, euh, se, se mettre euh, aussi bien sur le digital et le moyen humain sans vraiment connaître les attentes des clients. C'est ce qu'a fait Finéco. Euh, ils sont capables d'y répondre de manière euh, très très euh, étroite car en plus de cette plateforme digitale ils ont créé un réseau physique à la demande des clients ils ont demandé ce, ce réseau physique euh, et ce réseau physique permet d'adresser de manière euh, euh, on va dire euh, réelle. les clients euh, pour leur gestion de patrimoine c'est vraiment pour la partie placement le réseau a été développé donc ils ont construit, recruté euh, des promoteurs euh, en Italie c'est l'équivalent des conseillers en gestion de patrimoine en France, qui utilisent la technologie de, de Fineco. Ils ont aujourd'hui plusieurs centaines de lieux de rencontre, ce qu'on appelle des Fineco Center, tout, au long, tout au, autour de, de l'Italie, hein, cette péninsule italienne, qui permet de rencontrer les clients en physique. Et après, le client peut avoir le choix de soit rencontrer, quand il rentre en physique son promoteur, soit d'échanger avec lui via la plateforme Xnet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ça se traduit dans les chiffres, parce que Fineco, aujourd'hui, c'est une société... Il a notamment doublé leur actif sous gestion sur les 5 dernières années. C'est une société qui a également doublé son profit opérationnel sur les cinq dernières années. Et ils ont réussi à augmenter leur marge. Ils sont capables de vendre des produits beaucoup plus margés, de plus de 60% pour certains des produits sur 5 dernières années. ça se traduit dans les marchés boursiers, parce que c'est une valeur bancaire qui, sur un an glissant, a fait plus de 62% de performance. Et c'est une des valeurs phares de, de nos fonds, notamment notre fond européen, Trust Rock Europe, qui est un fond qui se positionne plutôt très bien depuis le début de l'année. Merci beaucoup Jérôme. Au revoir Anthony.